Je vous propose en cette période mouvementée un petit moment de relaxation. Allongez-vous, asseyez-vous dans un endroit tranquille. Vous allez prendre un petit temps pour ne plus penser élection présidentielle, politique ou sondage. Hein, il ne s'agit pas de créer des tensions, mais plutôt de les relâcher. Et surtout, accordez-vous ce petit moment à vous. Alors, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Vous êtes détendu là, c'est très bien. Alors maintenant, vous allez vous réveiller parce que ça va être l'heure des infos. Et alors là, vous allez pouvoir vous énerver sereinement. Ah mm -hmm.